Est ça. ouais Allez. tu je fais pas ça ah ah est ah, ah ah là, ah, pas ah non, bah non. y ah ah Allez Allez Allez Allez Allez Allez Allez Allez Allez Allez Allez ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah y une bah non mais... Qu'est-ce ah, ah, que Qu'est-ce que ah. tu ah. fais Bien, bonjour à tous, bienvenue au festival C'est pas de force. Nous sommes l'agence touriste et nous sommes là pour vous aider, vous guider et vous éventer quelques petites choses à travers ce festival. Pendant ce festival, nous aurons des cartes postales. Ces cartes postales, pendant les deux jours du de festival, nous allons venir vous voir et vous proposer de nous écrire un petit mot, un petit mot, euh, plutôt un message joyeux, quelque chose qui, fait, qui, vous a, qui vous est arrivé, quelque chose qui vous arrive actuellement, ou quelque chose qui va vous arriver peut-être, et qui sera quelque chose de, de joyeux, d'heureux. Voilà. Ces messages joyeux, nous allons les récupérer une fois que. Que vous aurez écrit dessus et nous allons les mettre dans cette boîte aux lettres qui est juste derrière notre équipe. Voilà notre boîte aux lettres. Ces cartes postales réapparaîtront dans deux ans pour, euh, pour le prochain festival, pour, euh, pour, euh, pour amener des souvenirs de ce festival à pour, euh, pour inciter les gens à venir nous voir. De le festival. Ce seront des bons souvenirs. Et nous vous souhaitons un très bon festival, la température actuellement uh, est de 30 degrés. Le type et l'équipe et nous même vous souhaitons un bon voyage. Merci. Merci. Merci. Oui. Euh, vous en priez, vous en <rire> Monsieur les anges En hommage à tous les êtres qui vont dans les pires endroits, les bidonvilles, les prisons, Partout où l'être a besoin, qui vont chercher leur qualité d'ange. Des gens comme l'abbé Pierre, Sœur Teresa, Sœur Emmanuel, Mère Thérésa, et tous ceux, tous les inconnus qui vont vraiment aider. C'est en enfer que l'on trouve les anges. Eux seuls sourient les pieds dans la fange. Ni les odeurs, ni les bruits ne les dérangent. Leur compassion nous paraît étrange. Les misères, les souffrances, les abandons dans l'enfance, les esprits en errance, toutes les malchances. Ils les accueillent, les entendent, les transcendent. Et quand ils nous les rendent, elles ressemblent à des offrandes. Merci. Merci. Oui, monsieur le directeur. Pauvre euh, bon et lamentable donc, Oui, monsieur le directeur. <rire> oui, monsieur le directeur. Vous êtes le roi des cons, Michel. Oui, monsieur le directeur. Plus grand que vous, c'est un roi de Oui, monsieur le directeur. Vous êtes tellement con que vous m'écœurez, Michel. Je m'excuse, monsieur le directeur. Vous excusez de quoi, Michel De vous écœurer, monsieur le directeur. Vous excusez de m'écœurer Et c'est tout, mon Non, monsieur le directeur. Alors, quoi d'autre D'être un con, monsieur le directeur. Un pauvre con, Michel Oui, monsieur le directeur. Un pauvre et lamentable con, Michel. Oui, monsieur le directeur. Le con que vous, c'était quand Avant le déluge, monsieur le directeur. <rire> Michel Oui, monsieur le directeur. Vous êtes à l'encontre que je vous excuse, Michel. Oui, monsieur le directeur. C'est pas moi qui vous remercier, c'est votre connerie, Mouchel. Oui, monsieur le directeur. Je... <rire> Mouchel A partir de maintenant, je ne vous appellerai plus Mouchel. Oui, monsieur le directeur. Vous savez comment je vous appellerai, Mouchel Non, monsieur le directeur. Vous vous appellerez quand, Mouchel vous Où savez -vous le se... quand Oui, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Go. Oui, monsieur le directeur. Go. Oui, Monsieur le Directeur. Échangerait femme de 50 ans contre deux de 25. C'est une affaire. Une belle phrase aussi. Il aimait tellement le travail. Il passait des heures à Il le contempler. Voilà, <rire> un... qui c'est qui prend la photo, vas parce que. Ah voilà. Mondial. Pédaride, Alten n'est pas lu. Ville sur la sorte. Los Angeles. Donc à 18h cet après-midi, mesdames et messieurs, la rue en folie. Un spectacle de vous pouvez vous nous en dire plus. c'est bien. C'est bien, c'est bien. bien. moi voilà. je vais dire c'est surtout qu'il faut qu'il rigole. Il faut qu'il rigole. Ah, faut qu rigole. <rire> voilà. On va rigoler. Voilà, voilà. On va rigoler toute <rire> la journée. vous petit pas l'hiver. Voilà. Donc c'est un spectacle de marionnettes alors, comique, ludique, burlesque. Donc à 18h, la rue en folie à la salle des fêtes. On va rigoler. On va rigoler. À la salle des fêtes, fêtes. fêtes. n'oubliez pas, hein. c'est où la salle des fêtes Loriste <rire> ah. Avec euh, comment s'appelle là le plat comme c'était avec maracuja comment il s'appelle avec ding Maracuda. Dieu, mourut. Vous lui avez pourtant bien dit de faire attention. Parfaitement, vous lui avez bien dit de faire attention. Il n'avait qu'à faire attention, puis c'est tout. Parfaitement, il n'avait qu'à faire attention. S'il avait fait attention, ça ne serait pas arrivé. Parfaitement, s'il avait fait attention, ça ne serait pas arrivé. Voilà ce que c'est de ne pas faire attention. Parfaitement, voilà ce que j'ai pas faire attention. Si moi, pas supposer que je fasse pas attention. Ça me serait arrivé aussi, forcément. Parfaitement. C'est pour moi C'est pour moi On est quand même pas là. pour faire attention à ça. va Non mais pas, voilà C'est déconnu Eh bien... Bonjour, Jamel. Je, je, vous faites partie de la, du Théâtre National de Cavaillon, et pourquoi c'est pas du luxe ben C'est toute la question de l'art et de la culture dans la société qui est posée avec cette expression. Il y a plein de gens qui pensent que de rencontrer une œuvre d'art comme ça dans la vie, euh, c'est toujours quelque chose d'un peu luxueux, d'un petit peu inaccessible, d'un petit peu euh, « parfait pour moi ». Et nous, au contraire, on défend bien sûr qu'au contraire, c'est aussi indispensable de fréquenter des œuvres d'art, au sens large du terme, que de manger, que, que de dormir, que de respirer. C'est indispensable à la vie. Parce que pour qu'un citoyen, il soit réellement moteur de la vie, dans la vie quotidienne, dans la vie de la cité, il faut qu'il puisse avoir comme ça la rencontre avec un espace sensible. Quand on est aiguisé de notre, de notre sensibilité, on devient un être responsable, un être émancipé. Voilà, donc c'est absolument indispensable comme de manger, comme de dormir, comme de respirer, il faut absolument rencontrer comme ça cet espace sensible. Et quand en plus, comme c'est le cas dans ce festival, quand en plus c'est un espace que l'on partage avec les autres, quand les cultures se rencontrent, c'est là qu'on devient un être humain formidable, et un être humain réellement. Je vous remercie, monsieur. Merci. Ça c'est une fricassée de légumes plutôt au feu de bois. Légumes, c'est carottes et... Carottes, butternut, um, oignons. Oui. Beau, Un peu de sauce. Ça, c'est pour la vinaigrette. Ici, sur oh, les crédités. Et après, là, vous avez le sel, la levure et les algues, si vous voulez rajouter. Et je vais vous couper du pain là. Et les couverts sont ici. C'est du pain bio sur mon... C'est du pain bio, je fait peux maison. Pas, je n'ai jamais coupé, je ne peux pas en manger. Oh bah bah alors. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Faites, vous faites partie de quelle association Alors, bon, de plusieurs. Donc, entre autres, euh, Air d'évolution, le champ de la terre, voilà. D'accord. Et vous, vous, vous connectez des petits plats à, à base de... À base de légumes bio. Oui. Et qu'il y a des jardins et également d'un grand magasin qui s'appelle Biocache et qui fait que du légumes bio. Et ce magasin, il se trouve euh, alors là, Violette, où se trouve Biocache, s'il te plaît À Montpellier. Euh... Montpellier. Montpellier. Montpellier Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. C'est euh, président. Il est okay partir. il faut faire Le, BGT. le BGT. BGT. Euh... Sinon il y a les chinois, ça pourrait partir avec directement bon ce soir de Marseille. Euh, Je vais en parler un jour au Calais, ou. merci. Okay. C'est pareil, juste on se recroise un moment et tu me dis à quel moment il faut qu'il y ait un camion pour. Je vais aller dire tout de suite, je vais te dire ça tout de suite. Et nous, vous avez le camion et voilà. Non Vas-y, ouvrez. Parce que non, là c'était marqué, ouvrez ma valise et découvrez mon bon voyage. Oui, ce que je vais faire, je vais le piller maintenant. Et les nénettes, ou les faites un peu plus large. Merci. Il y a trop de vide. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter euh, Oui, alors je m'appelle Émilie Petit-Demange. Et vous, vous êtes venue à C'est pas du luxe pour quel, quel atelier quel... Alors avec les résidents de la pension de famille de Voipy, on présente un livre euh, issu d'ateliers d'écriture qui sont déroulés pendant plusieurs mois. Et, euh, et on le présente pour la première fois. Ah c'est pas du luxe, c'est elle. C'est bien, c'est génial. Et sinon, hors, de, hors de, des livres, vous, vous avez des activités autres que l'écriture euh, Oui, je fais également des fresques, euh, je fais des affiches, du graphisme. Voilà. pourrait, on pourrait voir euh, cela où. <rire> J'ai pas encore de site, mais ça ne serait tardé. <rire> D'accord, je vous remercie. Madame. Merci. Il à l'exposition... Nous voyons des fresques sur les murs, peintes à la main. Et nous avons aussi des sculptures. Fête armée, c'est vraiment génial, très, très très joli, et qui montre que les gens sont des artistes malgré leur handicap et les préjugés. De Pierre enfant, enfant, enfant. Bonjour, madame, s'il oui, vous plaît, pouvez-vous nous présenter bon, vous donc Je suis Victoria, je suis hôte de la pension de famille de Montpellier. Et en plus, je travaille dans le collectif La Boussole avec des collègues de différentes structures à Montpellier qui on s'est mutualisé pour proposer des activités sportives et culturelles à différentes structures sur Montpellier. Donc voilà, et là on est sur l'idée de, de la réalisation d'une fresque murale. Cette fresque murale euh, a comme idée que tous les gens ils puissent participer en mettant leur message, hein, en disant quelque chose qu'ils ont envie de dire. Et voilà, on l'ouvre public aussi pour qu'il puisse venir aussi à laisser son petit emprunte. D'ailleurs, le nom de l'atelier, la, ça s'appelle Atelier empreinte pour que les jeunes puissent laisser quelque chose dehors et passer un message si vous. Voulez. Merci. Merci. <rires> Ça y Qu'est-ce que ça va être dimanche Dimanche pas de fil Ah pas bouger Alors <rire> euh, vite, je pas Oh, là, Des, des personnes de l'association de filiers du service d'entraide euh, à grand qui ont pris euh, des photos donc et, voilà, et c'est Nicolas Courbe qui a organisé donc la mise en place de, de ces tables de, de, de... de montage voilà. c'est très joli et je vous remercie Vous venez d'où De Paris De, de Paris, Paris. Oui. D'accord, et vous êtes des artistes euh... On est des artistes. Vous êtes des. De la rue, je veux dire. De la rue, voilà. Des artistes, des artistes. de la Fondation Abbé Pierre, Abbé. de Gany. Voilà, d'accord, ouais. la Fondation Abbé Pierre, d'accord. Lui c'est. Chiquito D'accord Moi Chiquito Moi c'est là Et, et, et les là, autres et moi je suis Elisabeth oui. je, Et moi c'est Avatar. Ah ben c'est génial. Je photographie. Et moi c'est Avatar. Voilà, génial. Merci. Ben. Je vais me par pas tout à moi, ça Oh, génial. Oh. Bon. On dit excellent. Je suis un peu plus mama, Je suis cho ah, ouais, eu, euh, euh, alors là, avec, avec le va, avec avec là. Ah alors là, là, là, avec le délégué avec le délégué général, mon bureau, ah, ah, ah, ah, ah, ah, là, ah, là, là. Et, et, et, et, et celle-là, je la mets dans le journal de la fondation. Déjà que j'ai dansé avec vous. Moi, euh, je voulais intervenir sur des choses qui, moi, me paraissent importantes. Si on ne veut pas rater, euh, si on si ne veut pas se faire plaisir en se parlant les uns à les autres et en oubliant vers qui, qui on s'adresse, c'est compliqué parce que nous est entre nous, finalement. Et je crois qu'il y a un rôle qui est fondamental, qui est un petit dit dans ce, que, dans ce que vous avez dit, c'est le rôle de passeur. Nous sommes des passeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la rencontre, elle se passe bien, parce que euh, on sait saisir, saisir le moment, l'urgence, ça a été dit, on sait saisir l'espace dans lequel on est, on sait saisir les relations entre les gens, mais on sait saisir quelque chose qui va se fixer dans le temps, et lorsque l'on voit les choses éphémères qui sont là, on voit bien que les gens, se sont, à un moment donné, se sont posés, mais ils ont aussi inscrit du sens qui va donner quelque chose dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une production au sens qui, qui nous renvoie à quelque chose d'humain, je veux dire, parce que c'est bien ce qui est loin de la société. Et je veux dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont les exclus, c'est aussi un mot qu'il faut dire à hein, la notion de la relation entre les inclus et les exclus, et je crois que les artistes, ils ont des choses à dire là-dessus. Ils le sens, donc je crois que c'est intéressant. Donc, Comment tout ça se construit Et se construit nécessairement sur un espace territorialisé, c'est-à-dire, à mon avis. Nous volons que parce que nous sommes sur un territoire, que nous sommes dans des relations au sein d'un territoire, que nous comprenons que nous prenons tout, nous prenons langue et il y a reconnaissance. Il ne peut y avoir reconnaissance que sur un territoire. Or, nous sommes face à des gens qui, partent souvent par une nécessité, n'ont pas leur territoire. C'est aussi ça qu'il faut, qu faut se rappeler souvent à tous ces gens-là ils font pas de maison, ils font pas de voyage. Et donc comment on les aide à se réapproprier cette émancipation, elle passe aussi par la création de, de territoire, de, de langage commun sur un territoire, d'une culture, de proximité, moi j'ai envie de dire, enfin, il y a certainement plein de choses, enfin, c'est plus des questions que je pose, parce que je pense que là il y a des choses qui vont peut-être venir, euh, il me semble que c'est ça qui est intéressant, et dans, que, dans les relations qu'il y a, là, je, je le dis parce que je, si je c'est aussi parce que j'ai été longtemps, euh, j'ai fait partie des centres sociaux, la Fédération des centres sociaux, c'est donc... <rire> euh, euh, la notion de reconnaissance, elle est fondamentale parce que c'est elle qui, qui amène à s'émanciper et à produire des choses, et, en, et si on s'émancipe en se reconnaissant, on est aussi... Chacun des personnes s'apporte quelque chose. cest à un moment donné, ce n'est pas quelque chose qu'on donne aux autres. Ce n'est pas l'éducation au sens. Non, c'est le passeur, mais ça pas le pédagogue. C'est de l'aller et Et c'est ça qui me paraît fondamental. Et du coup, ça nous arrête sur les histoires. Est-ce que c'est de Est-ce qu'on s'en fout On n'a rien à foutre. Et effectivement, ce qui est important, c'est souvent derrière, c'est le process. C'est ce qui s'est passé derrière. Ce n'est pas la finalité. C'est l'histoire qui est derrière qui est intéressante. Après, effectivement, il faut qu'elle aille à son bout, et il, faut il, y a, il y a des constructions, il y a des, il y a des gens qui sont là pour poser les repères. C'est ça qui est intéressant. Mm. Mais ce que, ce que nous nous voyons là, ce n'est qu'un bout de l'histoire qui, qui, fait, qui fait art, mm. art il, il est partagé. Il ne peut pas y avoir de, de, de, de, de, de visibilité de. C'est ce qu'on fait ensemble à un moment donné dans un processus de construction. Oui, voilà. C'est ça que vous ouais. mmh. Yeah. Mmh. Yeah. Ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai fait dans une structure d'insertion professionnelle. J'ai fait sa création jusqu'à sa fermeture. Donc j'animais un atelier de moralité et autour de la table il y avait les cinq continents. Et pour les mettre en confiance, pour les aider à arriver à mettre des mots, à s'exprimer, on créait des contes. Et ça c'était vraiment une création magnifique parce que chacun y mettait euh, sa culture, ses traditions, ses Prénoms, les vêtements, les coutumes culinaires, les coutumes vestimentaires, et on a créé des, des contes, euh, euh, comment dire, avec la culture de cinq continents, ce que ça peut produire. Donc, moi, je ne me définis pas comme une artiste, mais je leur appre apprenais à être des créateurs de leur propre vie, comme le héros, l'héroïne, d'un autres, on est les, les héros de notre vie. Des succès, des échecs, des réussites, des embûches, des mains qui se tendent, des faux jambes. On a tout ça, comme dans les contes. Donc, on a créé des contes absolument fabuleux, qui sont, euh, voilà, de ces traditions culturelles. Et voilà, juste pour répondre à ce que vous venez de lire, parce que c'était une création aussi merveilleuse. Donc moi j'ai adoré ce que je faisais, c'était sur le plan humain c'était d'une richesse étonnante, et c'était le fait que chacun arrivait à mettre des mots, parce qu'il y avait depuis l'analphabète jusqu'au 10, il y avait, euh, depuis, euh, justice, euh, il y avait euh, celui qui était réfugié politique et celui qui était euh, euh, venu par euh, tomber amoureuse de. Français, donc c'était vraiment très très très divers. Je ne sais pas si vous imaginez, donc comme c'était à la, des ateliers porte atelier ouverte, ça entrait, sortait, c'était voilà. Donc on pouvait avoir démarré un compte au mois de septembre, et puis là il y avait des gens ou en alphabet, pas plus 10, c'est plus, plus facile quand même, là, pour euh, l'expression, ça, ils arrivent mieux à s'exprimer plus facilement. Mais donc c'était euh, mettre des mots sur, euh, sur leur histoire. Et tout ce qu'ils disaient était l'écho de, de, de ce qu'ils vivaient, et de ce qu'ils euh, avaient vécu et de ce qu'ils cherchaient. Et moi, mon but essentiel, c'était de leur donner, redonner confiance à eux et de les valoriser en permanence, en permanence, voilà. Mais ça, ça pose une, une autre question, hein. c'est la question de, euh, finalement, sur on travail. Oui. Est-ce qu'on travaille... Euh, vous, avez parlé, vous avez parlé un petit peu, finalement, de parcours de vie, hein, en quelque sorte. Euh, est-ce qu'on travaille sur les parcours de vie des personnes Est-ce qu'on exprime... Est-ce que les personnes expriment leur parcours de vie à travers un processus euh, de construction ou de création qui est mis en place Ou est-ce qu'on aborde, finalement, des thèmes... Euh, ne sont pas forcément liés au parcours de vie des personnes, mais des thèmes qui pourraient être universels et qui nous interrogent tous. c'est vraiment une, une vraie, vraie question dans ces, dans ces pratiques. Donc, aussi, hein. On peut ça aussi, C'est le cas où pouvait parler religieux, on pouvait parler politique. Euh, voilà, hein, il mettait en même temps euh, que non, les réfugiés politiques des euh, tchétchènes, ben, ils incluaient aussi en en disant que c'était le diable donc ils ne voulaient pas le nom mais dans le compte ils avaient créé un personnage qui était le diable et qui avait les caractéristiques de leur ressenti par rapport à, au fait que oui, c'était un fou de la pays. C'était pas oui. Oui, bonjour, je vais me lever de la république parce que j'ai tellement été emmerdée par des filles durant ma jeunesse ah, oui. je retire mon chapeau. merci beaucoup, comment dirais-je moi j'ai un plaisir de vous entendre parce que la télé la radio, j'écoute jamais, j'avais dans mes voix. Des gens qui se rassemblent et qui essayent de munir leur intelligence, et ma foi... Comme euh, comment dire, quand on joue de la guitare, de la musique, j'aime bien faire plaisir aux gens, ça s'arrête là. Mais, et, mais, quand on fait de la musique avec les jeunes, c'est pareil, c'est pour passer un bon moment. Et, et ne pas seulement se prendre comme un artiste aussi. C'est quelquefois dans sa vie, on doit se prendre le temps pour faire une tâche qui, ma foi, semble un peu rejetée dans la vie de grand que l'on a. Le temps de golette, c'est derrière Il y a un chant de balle, rêves, là, gens, là, gens, là, Voilà, c'est ça pour moi, l'artiste. Merci beaucoup de ce moment-là, je rejoins rejoindre les copains pour les aider à préparer le repas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va peut-être... Euh, peut ah peut oui, peut